Bonjour, on est le 12 janvier 2020, bienvenue sur boursetechnique.com. Euh, J'aimerais regarder un peu les marches avec vous, surtout regarder la situation économique, euh, les nouvelles un peu. On voit qu'il y a beaucoup de soubresauts au niveau euh, géopolitique, euh, au niveau de l'Iran, au niveau des États-Unis. La semaine dernière, lorsque euh, l'Irak, euh, l'Iran a envoyé des missiles sur euh, euh, le... La base américaine de l'Irak, euh, ça a créé beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et l'or euh, a atteint un pic de 1600 dollars. Et le lendemain, euh, euh, ça s'est euh, calmé. La, la situation semblait être calmée. Mais en ce moment, euh, ce qu'on voit en Iran, euh, c'est que la situation est loin d'être calmée. Euh, dû au fait que le missile qui aurait euh, bombardé le 737... Euh, le Boeing euh, avec 100, je pense, que 170 victimes. Euh, Là-dedans, on pose beaucoup de questions déjà. Le Canada avait euh, commencé à poser des questions. Justin Trudeau. Euh, a révélé que probablement le missile de source sûre aurait été euh, la source euh, du, de l'écrasement du Boeing. Ensuite, le lendemain de Trump a aussi confirmé, ça n'avait pas été dit. Mais en, en ce moment, ce qui se produit en Iran, beaucoup de manifestations, mais de la population face aux dirigeants. Et euh, je pense que là-dessus... Euh, Trump en remet, ça fait son affaire. Euh, euh, on sait très bien que les États-Unis euh, imposent et renversent des régimes euh, au travers de la planète. Euh, C'est pas une nouvelle situation. On sait que la manipulation est, est toujours vive à ces niveaux-là. On essaye de manipuler euh, euh, euh, la, la, certains pays, mais euh, au niveau de Trump, sans, je sais pas, le L'éloge de Donald Trump, la seule chose que je dis, c'est que Donald Trump garde le même scénario euh, qu'il avait déclaré lors de son élection. C'est l'Amérique euh, premièrement, au détriment de tous les pays. Et en ce moment, euh, je pense que c'est ce qu'on vit au niveau de la planète. C'est le dollar américain qui est artificiellement soutenu. Euh, on voit qu'il commence à avoir de la faiblesse. Mais Donald Trump fait exactement ce qu'il avait dit. Euh, on voit que tous les pays qui euh, euh, sont en soit en désaccord avec les États-Unis, sauf en ce moment. On voit que beaucoup beaucoup de pays à cause de la devise américaine qui a pris de la force, beaucoup de pays euh, dont leur devise a littéralement craché euh, et qui souffrent beaucoup à cause de cette situation-là. Donc euh, c'est ça. Les, les, les États-Unis, oui c'est euh, euh, « America first », mais beaucoup de pays euh, souffrent euh, euh, de cette situation-là. Et euh, c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de pays commencent à se dédollariser, parce que depuis 1944, les accords de Bretton Woods, euh, ce qui est arrivé, mais on le sait, je vous l'ai dit souvent, si vous le l'avez pas compris, c'est les États-Unis qui mènent la planète, surtout depuis ces temps-là. La raison est assez simple, c'est que pendant la première et la deuxième guerre mondiale, euh, première guerre mondiale, les Américains sont arrivés juste en dernier de la première guerre mondiale, il faut bien comprendre ça. Oui, ils ont été présents, euh, les États-Unis, les Américains, les vale valeureux soldats américains sont arrivés là, mais tout le long de la première guerre mondiale, lorsque l'Europe euh, s'est entre-déchirée, euh, les Américains étaient là comme une industrie, peut-être pas puissante. Euh, comme à la Deuxième Guerre mondiale, mais l'industrie euh, fonctionnait très, très bien et on faisait des armes et on avait intérêt à ce que la guerre euh, euh, se poursuive pour faire en sorte qu'on vende euh, de la logistique, des armes, tout ça, pour euh, que le conflit perdure euh, et c'est ce qui est arrivé. La Première Guerre mondiale, on, on avait cru que c'est le Duc on a, on a pris comme prétexte c'était le Duc Ferdinand qui avait été assassiné mais non, la tension était très très vive. faut pas oublier que le contexte de la Première Guerre mondiale, rien qu'avant la Première Guerre mondiale, on avait eu l'exposition universelle de Paris, euh, les nouvelles technologies, l'aviation, euh, l'automobile, tout était euh, vraiment en effervescence. On vivait dans l'opulence, on niveau de l'Europe et tout ça, puis c'est rien qu'une question de, de territoire, une guerre euh, avec les, les Allemands qui voulaient aller reconquérir euh, euh, du territoire, mais c'était, la situation était vraiment extraordinaire, Alors, euh, la première guerre mondiale, c'est pas arrivé hein, quand tout allait mal, tout allait très très bien et euh, on s'en allait à la guerre, on, on allait euh, euh, reconquérir facilement euh, des territoires... Euh, pour, on s'en allait pour quelques jours, quelques semaines, et euh, le conflit a perduré de 14 à 18. Et euh, dans ces temps-là, au niveau économique, c'est ça qu'il faut comprendre, euh, le, euh, le, le, les Américains, euh, comme beaucoup d'autres pays, mais surtout euh, les États-Unis, euh, vendaient des, des, des, de l'équipement euh, euh, à cause de la production euh, vraiment Puissante, euh, euh, ils sont devenus puissants. Ils ont rapatrié, ben, rapatrié, enfin, du comté. L'or euh, était, euh, le, le, était le, le, ce qui primait quand même euh, pour euh, acheter des... des euh, mettons, l'Europe achetait des canons, des munitions, tout ça. Donc, euh, les États-Unis se faisaient payer en or et ont accumulé beaucoup, beaucoup d'or à la Première Guerre mondiale. Euh, la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore plus fort. On sait très bien ce qui est arrivé. Euh, L'Allemagne, euh, la République de Weimar c'est à cause du traité de Versailles, dans le fond, que les Allemands ont, ont été punis solidement au niveau de la Première Guerre mondiale. Euh, l'Europe a mis des sanctions très très sévères en disant que l'Allemagne était responsable de cette guerre-là et devait payer et à cause de ça il y a eu euh, vraiment une détérioration immense euh, de la part euh, des Allemands et la République de Weimar le monde euh, d'une manière assez évidente euh, les Allemands les euh, les euh, femmes allemandes vendaient leurs enfants euh, pour euh, pour de la prostitution, tout ça, au reste de l'Europe, aux Français, aux Italiens, tout ça. Donc l'Allemagne a terriblement souffert euh, après la Première Guerre mondiale. Et euh, ce qui est arrivé, ben, c'est un, un fou du milieu de nulle part, ben, d'ailleurs qui avait été à la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Adolf Hitler, qui est ressorti, euh, euh, dans, il a commencé à... à après, je suis dans des petits cabarets, il est devenu très très populaire et avec une idéologie euh, antisémitique, euh, une idéologie euh, d'eugénisme, de c'est-à-dire on détruit les plus faibles, mais la population d'Allemands et allemande est beaucoup beaucoup euh, euh, de pays... Euh, il y en a beaucoup de pays euh, qui appuyaient Adolf Hitler, il ne faut pas oublier euh, que Puis les nazis étaient euh, seulement un petit pourcentage là, au commencement. Mais ils ont développé leur puissance en redonnant au pays, euh, euh, bon, la, la, on dit la Volkswagen, la voiture du peuple, c'était le, le, le symbole de ça, mais c'est plus que ça. Ils ont donné de la richesse au pays et ils ont commencé à imposer son régime de dictature. Euh, et euh, les allemands, les, le peuple allemand, était euh, la majorité est au courant de ce qui se passait de, et quand euh, la première guerre mondiale, ben c'est ça, c'est d'aller conquérir du territoire parce que euh, ce dictateur-là se croyait vraiment euh, le maître du monde il commençait avec l'Europe, je conquérir des petits pays, plus que ça avançait il euh, y, y, y avait même signé un traité avec euh, avec Staline qui était pas mieux mais quand même euh, c'était un traité de de pas s'attaquer et euh, l'Allemagne a violé ça et on, on, en tout cas, ça, ça c'est, euh, vous connaissez l'histoire un peu de la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est envenimé, euh, je ne vais un, un portrait de toute la Deuxième Guerre mondiale, mais les Américains sont arrivés seulement en 1942, euh, je crois, dans 39-45-42, à cause de, de Pearl Harbor qui a été attaqué par les Japonais. Mais faut dire que pendant la, première, la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Américains, le Canada... Euh, où ce que je reste pas trop trop loin, il y avait plein plein d'usines, ça virait à fond, il y avait du travail, euh, les usines d'armement fonctionnaient à plein régime, euh, que ce soit n'importe où, donc euh, le, les États-Unis, le Canada, oui en moindre mesure, mais surtout les États-Unis, euh, la machine fonctionnait euh, à plein plein plein régime, et c'est là qu'on vendait euh, des <coughs> toutes sortes de choses, non seulement des munitions, des canons, des avions, n'importe quoi. On, on vendait de tout euh, pour euh, alimenter cette guerre où l'Europe euh, s'est auto-détruite. Et euh, à la fin de la guerre, ce qui, est, ce qui est arrivé, euh, lorsqu'on a commencé à... Les, les, les Allemands ont perdu la guerre, euh, on a commencé à faire, à trancher euh, la tarte, les pointes de tarte, et eh bien c'est que les Américains euh, qui avaient subi aucune... Euh, un préjudice, donc le pays était intact, la richesse était intacte, et il n'y avait rien euh, eu comme euh, euh, séquelle de, de toute cette guerre-là. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a eu quelques morts, mais ben, même plusieurs morts, mais pas comme en Europe. L'Europe était détruite, il fallait tout reconstruire, donc euh, les Américains avaient vraiment beaucoup, beaucoup d'or, euh, avaient beaucoup de ressources, et c'est là qu'on qu redéfini les règles euh, en 1944, euh, Bretton Woods traité de Bretton Woods, où euh, le dollar américain est devenu la devise mondiale par excellence, donc est, qui est appuyée sur l'or, 35 dollars euh, l'once, euh, mais toutes les autres devises sont en... en en relation avec le dollar américain. Le dollar américain est devenu roi sur la planète à partir de, de, de 1944. Donc, si on se demande s'il y a un, un système mondial monétaire, oui, depuis 1944, le système mondial existe, euh, basé sur le dollar américain. Donc, tous les pays qui... Veulent, qui voulaient, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, c'est ça la dédollarisation, euh, qui veulent acheter du pétrole doivent convertir leur devise en dollars américains pour acheter du pétrole, le pétrole dollar. Donc euh, c'est une tyrannie qui perdure depuis 1944 et euh, dont certains pays veulent se se se départir de cette euh, de cette manière de voir-là, parce que dans le fond, euh, euh, des pays, euh, comme ben, surtout on dit la Russie, la Chine aussi, euh, euh, Turquie, en tout cas beaucoup de pays. Et dans ce, cette optique-là, euh, euh, c'est la raison pour laquelle euh, l'or euh, devient une ressource importante. On, on achète beaucoup, beaucoup d'or. Les banques centrales de plusieurs de ces pays-là euh, achètent de l'or. Surtout en ce moment, ce qui se produit... Ben, on le répète encore, on l'avait dit. Ça trouve être une impression massive de dollars de, de la part des Américains. Euh, on parle de la crise du repos qui est arrivée en septembre, mais plus que ça, les, euh, de, les, on est rendu dans le Q4, là, le. Quantitative Easing, euh, quatrième. Bon, on dit. Powell dit de pas l'appeler euh, le Q4, là, mais euh, maintenant tout le monde l'appelle ça. Là, fait que dans le fond, il y a pas de. c'est pas, pas un changement de paradigme, c'est une autre euh, injection massive de capitaux dans le système. Et euh, c'est clair et net. Tout à l'heure, on va regarder ça rapidement avant de regarder les graphiques. Euh, dû au fait qu'on injecte de l'argent, c'est directement relié aux dernières montées, dernières montées euphoriques euh, de, euh, des indices, de la bourse. On peut comparer avec le Standard Poor's, ça nous donne un bon exemple. Euh, donc, euh, l'injection massive, euh, en ce moment, euh, et on est dans la dernière phase de la bulle. Et une bulle, lorsque ça monte, euh, en ce moment, on arrive à 3000. 300 au niveau du Standard Poor's. Probablement qu'on va monter à 3500. Euh, c'est une euphorie, une euphorie c'est euh, on voit plus clair, tout le monde euh, est, est, est complaisant, on, on, ah, tout va bien, c'est comme en 1929, euh, c'est comme en 2000, c'est euh, vraiment euh, une situation euh, qui est très préoccupante, mais est-ce que ça va monter encore? Oui. Moi je, je regarde la situation, je me dis euh, que dans un contexte comme ça, l'art devient encore plus pertinent comme achat, parce que l'art aussi monte. On a eu à cause de la crainte de l'attaque iranienne sur la base d'Irak. Euh, ça l'a monté spontanément à 1 600 mais par contre, c'était rien qu'un coup euh, assez rapide. Mais c'est pas ça. Il faut pas regarder, comme je vous dis, à, à quotidiennement. Euh, c'est les émotions qui, rend, qui embarquent. Il faut regarder la tendance à long terme. Et là, on est à 1562, je pense, vendredi. Donc, euh, oui, il va y avoir des hauts, des bas, mais la tendance, c'est vraiment la hausse. Et on va aller voir euh, rapidement. Ben, rapidement... Peut-être faire un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai pu grappiller sur le web. On va faire ah. ça rapidement. Euh, bon, ça c'est dans le monde. Euh, L'art a ah, retrouvé bah. tout son lustre, euh, son lustre, oui, pour le plus de ses euh, trésoriseurs. La course de métal a grimpé de 20% en 2019. On voit vraiment que la, la course là, de de 2018 à 2019, on a eu une croissance de 20% au niveau du prix de l'or. C'est sûr que le 600$ a été atteint, mais d'une manière très, très rapide, et ça, ça a dessoufflé des le lendemain. Mais donc, on est quand même dans une tendance haussière de l'or, et tout à l'heure, quand on va regarder le graphique, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Ici... C'est, euh, bon, sur euh, Business Bourse, euh, <rire> le marché qui est shooté à la morphine. Euh, la capitalisation boursière mondiale a enflé de 824 milliards de dollars depuis le début de l'année 2020. La capitalisation boursière mondiale a enflé de 824 milliards depuis le début de l'année 2020. Hey, on vient de commencer. C'est l'euphorie sur le marché des, des actions. Euh, au niveau de, du ralentissement économique, on le constate un peu partout. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ferment. qui euh, euh, Mais euh, cette bulle, cette zone de bulle, euh, euh, devrait euh, peut-être se poursuivre encore en 2020 parce qu'on n'a peut-être pas encore atteint les, la folie euh, meurtrière qui ferait en sorte que euh, tout casserait, mais euh, vraiment, vraiment, on est dans une bulle et on continue, la bulle continue à gonfler. Euh, ok, on va aller voir ici. Oh, C'est ça, ça, je voulais vous parler, parler aussi de, de ce qui est arrivé au niveau de la crise iranienne. On en a parlé tout à l'heure. Euh, euh, ce qui est arrivé euh, à la mort de Soleil, euh, Soleil Mani, euh, général, euh, c'était comme une provocation de la part des Américains de vraiment euh, anéantir un général très très important qui était quand même, faut le dire, j'ai lu un peu là-dessus, qui était quand même un, un tyran qui euh, qui pouvait assassiner euh, euh, de sa population sans trop euh, euh, se faire de soucis. Donc euh, c'est quelqu'un quand même très très raide et puis euh, le, le fait que Trump a été euh, euh, qui a tué ce général-là, euh, ben c'est peut-être justement pour créer une réaction euh, géopolitique. Euh, souvent euh, le, les calculs euh, de, des États-Unis euh, se font euh, il y, a, il y a quand même des calculs très très euh, poussés qui se font bon si on fait telle affaire il va y avoir telle affaire telle, on se déstabilise le pays et déjà l'Iran et les États-Unis ça, ça allait vraiment vraiment pas bien mais là avec une déstabilisation comme ça ce qui s'est passé eh bien euh, ça les nids, ça les manie euh, euh, parti, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui ont manifesté, qui ont pleuré euh, sur la mort du général, euh, mais euh, après le, la bavule qui est arrivée, que les Iraniens ont tiré euh, par erreur sur euh, l'avion, le Boeing, ben là, euh, euh, la population est très très choquée de, de cette situation-là, du fait que l'armée, euh, elle a fait une erreur de cette euh, de cette grandeur là et beaucoup beaucoup de personnes sont sont mortes face à ça et donc il euh, y a des personnes aussi euh, en Iran faut pas oublier que c'est un pays de 80 millions de personnes il y a des personnes en Iran qui commencent à se révolter aussi euh, autant qu'on a euh, euh, qu'on a pleuré la disparition la disparition de Soleimani euh, autant là maintenant on est il y a des révolte dans le pays où on demande des comptes au pouvoir parce que on a détruit un avion avec beaucoup beaucoup d'Iraniens quand là qui qui sont décédés donc c'est un peu le chaos et c'est sûr que au niveau des sanctions déjà des des beaucoup de sanctions de sanctions économiques au niveau des États-Unis donc avec ça avec cette cette situation explosive dans le pays ben ça amène beaucoup beaucoup de tensions et on sait pas ce qui va arriver est-ce que la guerre va vraiment éclater dans le fond je pense que personne veut réellement une guerre mais euh, euh, peut-être pour montrer leur, euh, leur, leur, leur, leur montrer les dents les états unis pourraient envoyer encore quelques missiles et euh, euh, au niveau de l'iran aussi on pourrait euh, Brosser un peu la situation aussi pour vous montrer qu'on est en contrôle. Mais la situation est encore euh, vraiment tendue euh, à ces niveaux-là. Euh, maintenant, je voulais vous montrer, euh, on peut aller un petit peu plus haut. Justement, on parle de, je vous parlais de bulles. Ah ben c'est sûr. En ce moment, on se trouve être dans un marché euphorique où euh, presque personne on voit ici le petit dessin. C'est un site que je vois souvent, Real Invest euh, Advice. Très bon site. Euh, bonne analyse de la situation. Et en ce moment, on est euh, incapable de, de voir euh, euh, que le marché va baisser. Au contraire, tout le monde est, est vraiment euphorique euh, et on continue à à acheter, acheter le marché, à acheter et sans trop s'en faire en se disant que la FED injecte tellement d'argent, qu'on est soutenu, il n'y a pas de problème. Donc ici c'est le Standard port très très long terme et on voit la, les, les QE qui ont été injectés, QE1 en 2009, QE2 2011, opération ici, QE3 c'est en 2014, le, on a encore injecté de l'argent donc la, la montée se fait et le QE4, il ne faut pas appeler ça mais c'est sûr, dans le fond, le QE4 là, quantitative easing on réinjecte de l'argent dans le marché on pousse le marché encore plus haut ici est-ce qu'il va monter? Oui, pour, il peut monter parce que, regardez ici sur le Standard Poor's en 2000, la phase euphorique la phase euphorique euh, peut aussi haut qu'on pense que le marché peut aller, il peut aller encore plus haut. C'est ça une phase euphorique. Donc tout le monde la jette sans se préoccuper trop euh, de ce qui va arriver, mais tout ce qui monte re de redescend et à un certain moment donné, c'est ce qui va arriver. Alors ça, c'est des pots de cadre ratio, je n'irai pas voir ça. Euh, ici, on se trouve euh, aussi. Euh, euh, quand en ce moment, on est dans un marché très, très risqué, Ben ça, je vous avais parlé, on, on ira peut-être le voir rapidement sur mes autres graphiques, mais vu que c'est sur ce site-là, euh, le Standard Poor, mais surtout les, les, le RSI, euh, et que tout est à côté, on est en surachat en ce moment, euh, à beaucoup, beaucoup de niveaux, dû au fait qu'on achète sans trop se préoccuper, euh, mais euh, le marché a ses limites, et... Le marché est tellement haut que je pense que 2020, et c'est encore la stratégie des États-Unis, Trump veut remporter les élections, donc lui-même a déclaré, je pense que c'est vendredi, il a dit « on est rendu proche de 3300 », et dit « vous avez encore rien vu ». Donc, <rire> la Fed va injecter, injecter, injecter encore en 2020, mais ce qui arrive quand on est complaisant comme ça et qu'on voit plus clair, c'est là que les... les les crashs peuvent arriver rapidement. Euh, regardez ici, par exemple, en 2018. C'est arrivé raide. Ici, c'est arrivé raide. Si on regarde encore, on revient à mon autre petit graphique ici. Quand on était rendu ici, l'effervescence euh, absolue, là, comme ici, là, on a gros grosse euh, gros avancée qui peut encore monter, je pense. Mais quand on est rendu ici, pensez-vous, d'une manière psychologique, qu'on est prêt? et on, qu'on qu on voit que le marché va s'effondrer, Du tout, du tout. On est en euphorie. On pense que les marchés s'arrêteront jamais de monter. Donc, on, les sites euh, traditionnels euh, euh, d'économie, d'affaires, de boursiers, euh, les, les traditionnels disent d'acheter, acheter, il faut acheter. Tout le monde achète. Euh, et c'est dans ces phases-là, euh, je me souviens de l'anecdote de... Du père de John F. Kennedy, comment il s'appelait, je ne me souviens pas, le père, en, en 1929, c'est le même qui est rendu riche, il dit euh, qu'il était en train de faire cirer euh, ses souliers et le cireur de souliers euh, lui dit c'est un homme qui avait beaucoup, beaucoup d'actions, il dit vous devriez acheter euh, telle compagnie. Euh, il s'est dit lorsque mon cireur de souliers me dit d'acheter telle euh, telle compagnie, d'acheter le marché, c'est le temps de vendre. C'est ça qu'il a fait, mais euh, c'est ça. Quand on est rendu ici, tout le monde a des actions, tout le monde euh, pense qu'ils vont devenir millionnaires, mais on est rendu dans un sommet. C'est la même chose qui est arrivée euh, dernièrement, dernièrement, il y a deux trois ans, sur le Bitcoin. Quand que, que j'ai vu le Bitcoin qui spontanément, au mois de décembre, a atteint 20 000 ben, tout le monde disait d'acheter, mais c'est ça, c'est ça qui arrive quand on est rendu dans cette phase malade, ma, maladie euphorique, eh c'est là que tout peut tomber, euh, là ici on se trouve à voir, euh, bon, c'est d'autres graphiques, euh, c'était, euh, il y avait un dernier gra graphique, que je ne sais pas si je l'ai vu là-dessus, oui, oui, oui, exactement, c'est ici, euh, graphique qui euh, nous montre, euh, la, la réserve fédérale, avait commencé à baisser son bilan ici depuis 2017, ah, 2017, excusez. <rire> 2017, a baissé de bilan, donc euh, racheter, ben, vous souvenez dit, les taux d'intérêt qui montaient, tout montaient. montait. À partir de septembre 2019, regardez le changement de direction et assez rapidement. Euh, la crise des ripos ici, là, ben, ça commence là. Dans le fond, injecter, injecter, injecter, injecter. Et ça correspond aux deux crues ici qu'on avait. Euh, où le marché s'en allait probablement euh, vers une casseuse si la Fed serait pas intervenue. Et on a injecté, injecté, injecté euh, euh, des milliards. Et voyez ce qui en est le résultat. On est parti à la hausse ici. Donc, euh, c'est ça. Le marché est artificiellement soufflé Et la Fed va continuer. Elle a dit qu'elle finissait le 14 janvier, mais... Je pense qu'elle va continuer à avoir poussé encore le marché plus haut. Donc, euh, si il euh, y a un crash parce qu'il vont en arriver un, ou une grande correction, à un certain moment donné, peut-être pour 2020, 2021, je ne sais pas, euh, la FED va avoir beaucoup à se rapprocher. Et ça, c'était une pour vous montrer des euh, ben, marques de poids. Je vois de temps en temps, c'est un site plus euh, pour euh, Monsieur, et madame Tout-le-Monde euh, qui s'occupe euh, des euh, affaires, donc euh, je pense c'est soutenu par le Dow Jones. Mais euh, là, euh, tout le monde est euphorique. 2020, belle, belle année. C'est pour vous, vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de complaisance sur les marchés. Personne, euh, sans souci réellement, bon, ça va bien. On est rendu à mettre 000. On va peut-être poigner 30 000 sur le Dow Jones. Euh, le Nasdaq, on va peut-être atteindre le 10 000. Donc, euh, les bulles, on est vraiment en bulle Et euh, pour terminer encore, hein, c'est encore real euh, investment Advice. Euh, ouais, peut-être c'est cet article-là que j'avais mmh. vu, qui est paraît intéressant, intéressant euh, qui montre aussi bien les PE, donc les, les profits d'entreprise via le. le l'expansion qu'on connaît, et euh, on voit très, très bien que les expansions, contractions, on est dans une force d'expansion, donc euh, c'est loin d'être fini de monter euh, au niveau de l'expansion, mais c'est une expansion artificielle, ou ici en bleu, je crois, c'est ça, c'est la, la déviation vous du, du PE, euh, donc on, on atteint la faiblesse quand même. Ça ici, c'est. Bon, c'est le Standard Poor. C'est pas ce que je voulais voir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de graphiques. Je trouve que ce, ce site-là est extraordinaire pour ça. Très bien documenté. Grave, beaucoup de graphiques. Et euh, là, il parle de, différents, de différentes périodes du Le bah, Poor, qui est un peu la représentation de la bourse américaine. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé en 1900-1920? On avait eu la de 1900 à 1920, bien comprendre, avant 1929, donc une euh, montée descente, ça c'est la fameuse crise de 1929, hein, le pic de 1929, la crise qui a été sans précédent, euh, donc euh, on a eu une longue longue montée de 1920 jusqu'à la première guerre mondiale, 14-18, c'est un peu normal. Après, on a eu une longue, longue montée de 10 ans, de 1920-1929, 1929, une dizaine d'années de hausse absolument extraordinaire sur les euh, stammes et, euh, euh, euh, ouais, Real ça pourrait être sur le aussi. Et on a eu une chute euh, qui a précipité l'Amérique et la planète entière dans la plus grande crise qu'on n'avait pas connue. 60, 74, c'est la même chose. Euh, 74, on sait qu'il y a eu la guerre, la guerre de Corée, la ben, aussi, mais la guerre du Vietnam, euh, beaucoup de bouleversements euh, politiques, sociales, donc, euh, à la guerre du Vietnam, euh, donc euh, on a eu une grande descente là aussi, de 97 à 2003, ça c'est le fameux euh, « la bulle Internet euh, », montée très importante et ensuite euh, encore plus évidente sur le Nasdaq. une longue longue descente et on est été jusqu'à 2003 où euh, la guerre a été établie ici, les, euh, 2001 c'est arrivé les tours. Euh, aux États-Unis, ensuite on a la guerre en Afghanistan, ensuite on a déclaré en Irak, et euh, George Bush son portail de contre ça que la guerre avait été gagnée, mais c'était complètement fou, 2003, le marché, part sans fou, de 2003 à 2009, mais c'est encore la même chose, une montée, 2003, la, la fameuse montée d'après la guerre, et ici c'est la crise euh, euh, de, des subprimes, les maisons, à qui on il pas les crédits, tout ça. Et donc, euh, on a eu une un grosse un descente. Et depuis 2010, 2009, 2010, on monte, on monte, on est en 2020 ici et c'est l'euphorie ici, euh, on a des petits points d'interrogation. Qu'est-ce qui va arriver? Euh, <rire> on ne sait pas. Ici, euh, comme euh, dernier, oh, peut-être, euh, oui, je pense que ça va être le dernier graphique, parce que là, euh, mon, mon temps, je prends beaucoup de temps, je vais pas penser faire une vidéo aussi long. Donc, euh, c'est l'or, l'or qui s'ouvre à elle, euh, euh, continuer euh, à monter donc euh, l'or euh, on est allé pointer rapidement un 165 si on ne peut-être euh, pas euh, il a pointé, il est redescendu euh, mais selon euh, Creux est ici tête et pôle inversé on continue notre montée, on peut viser à peu près euh, bon, 17-1800 euh, ça va être à suivre, on ne sait pas encore euh, je vais pas voir ça Puis, euh, je vais finir avec euh, en regardant on va, on va finir tout de suite en regardant les graphiques. Justement, on va en voir. Va voir. Euh, bon, euh, ça se trouve être... Euh, on va aller sur... Euh, mois. On est euh, vendredi, on a fermé ici à euh, 1562. Et on, et on voit très très bien que euh, la tendance sur euh, le mensuel s'en va à la hausse. Même si on regarde très sur la semaine, c'est la même chose euh, le, la résistance qui était à 1550, euh, semble vraiment, vraiment avoir été euh, défoncée. C'est sûr qu'on a eu un retour, mais mon oscillateur ici me dit qu'on va continuer à monter. Ici, si je tant, je me sers beaucoup du, du RSI et on, si on si trace on l attendance, l attendance, la tendance qui est à la baisse, on va changer de direction sur le RSI. RSI. Donc, euh, l'or, c'est encore euh, vers le, la hausse dollar américain, oui on a eu une montée dernièrement mais au niveau euh, de la situation générale on perd de la force de la tendance sans avoir été cassée euh, c'est peut-être maintenu mais non on est vraiment en euh, état de faiblesse euh, au niveau des indices pour terminer c'est euh, la réponse à continuer à monter euh, la, folie, euh, est... la folie est la folie présente un peu partout sur les indices comme euh, voyez ici sur le, le Nasdaq. Nasdaq, on <rire> voit très, très bien euh, situation de la situation semblable à 2000. Euh, mais on ne peut pas monter indéfiniment. C'est impossible. Il va arriver vraiment un renversement. Hein. Mais là, on garde l'oscillateur. On... Honnêtement, c'est encore là pour monter. Donc, euh, on va avoir du pompage. La... Ça va monter, monter, monter. Au oui. niveau oui. des minières, on a eu une petite perte de force. Mais euh, on est quand même à la hausse, c'est sûr que l'or, euh, euh, les minières avaient commencé à surperformer l'or, mais là l'or euh, est en, on dirait une consolidation, mais à l'accord, c'est vraiment ici. Donc, Donc ça, ça va être vraiment à suivre cette semaine, euh, les prochains jours, les prochaines semaines, là, ce qui va arriver, l'or peut... Euh, précipiter son mouvement, peut-être jusqu'à... Mais certains disent qu'en 2020, on pourrait atteindre 18, 19, 2000, à dire dépasser l'autre sommet qui était là. Ça sera surveillé On n'est pas des, des, des domaines. On ne peut pas savoir ce qui va arriver dans l'avenir. La seule chose qu'on peut faire, c'est suivre les tendances. là en ce moment, on, est, euh, on a eu une longue, longue montée ici, sur ces mensuels, genre les semaines. Maintenant, sur le niveau hebdomadaire, c'est très, très clair qu'on est en montée, donc euh, au niveau des minières, pareil, minières d'or et d'argent, on est en montée. Donc, euh, la situation, euh, on suit le même scénario. Euh, c'est ça, il n'y aura pas rien qui a changé au niveau du Bitcoin, mais... Et il y a eu un petit soubresaut, mais la réalité, c'est que le bitcoin, le bitcoin à long terme, surtout les autres crypto-devises, il n'y a rien qui nous dit qu'on continuer à monter. Je sais que je ne me fais pas d'amis, mais c'est ma, ma, ma compréhension de la situation. Donc, on se revoit bientôt pour une autre vidéo.